Nous allons commencer et continuer notre partage biblique interactif euh, le thème c'est entrer et se mouvoir dans le royaume des cieux dans l'invisible qui est le royaume des cieux et bien sûr c'est un petit peu lointain puisque ça remonte à trois semaines mais je pense que vous avez visionner la dernière vidéo et que vous avez pu, euh, disons, vous mettre au, au parfum <rire> au parfum de l'étude. C'est quelque chose qui est euh, essentiel. Nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres de chair. Donc tout le, le domaine de l'esprit, tout le domaine de l'invisible, tout le domaine du royaume des cieux pour nous qui avons reçu jésus christ comme notre sauveur et notre seigneur et eh bien le royaume des cieux c'est notre lieu normal où nous devrions pouvoir nous voir euh, je sais très bien que dans l'expérience d'une grande euh, d'un grand nombre de, de croyants euh, ils ne peuvent pas en témoigner hein? En général c'est surtout parce qu'ils n'ont pas appris On ne leur a pas appris à, à entrer dans ce, dans ce domaine de l'invisible Et à s'y mouvoir Parce qu'il est dit que Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour Nous avons été transportés Nous y sommes Mais nous ne savons pas Comment, euh, oui, comment nous mouvoir, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été enseigné. Comme écouter la voix de Dieu, c'est quelque chose qui est, qui est rarement enseigné, mais euh, c'est quelque chose qui est tellement essentiel à notre vie de tous les jours, à notre vie quotidienne. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Il est dit, et Jésus le, le, le, le cite dans les évangiles, c'est un passage de Deutéronome, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, je ne vais pouvoir vivre que si j'entends Dieu me parler. Et Dieu me parle à mon esprit. Dieu est esprit. Donc c'est mon esprit qui va pouvoir entendre la voix de Dieu. Et c'est quelque chose dont on a besoin de, de redire et de répéter. Si nous sommes une brebis, nous entendons la voix du berger. Parce que Jésus lui-même le dit. C'est lui qui le dit. Il dit mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. C'est parce que je suis une brebis du bon berger que je peux entendre la voix du berger et la reconnaître. Je suis très capable de la reconnaître. Beaucoup de chrétiens ont cette crainte euh, d'être trompés, de ne pas de dire mais c'est peut-être la voix, la voix de l'ennemi que je vais entendre. Donc, ils, ils n'osent pas rentrer dans cette dimension de l'invisible. Il y a cela un qui joue. Deuxième, il y a une deuxième chose qui joue, c'est que très souvent, euh, on a touché à des choses occultes sans en avoir conscience. Mais euh, lorsqu'on a touché au monde occulte, que ce soit par des trucs très simples, hein, très banals, tels que par exemple euh, lire l'horoscope, pour rire quand on est jeune on va voir une euh, carte homme ancienne, on se fait lire les lignes de la main, ou bien on, on joue à des jeux Ouija ou autres autre jeux occultes. Eh bien, on a mis en quelque sorte le doigt dans l'engrenage que Satan ne, ne, ne, ne lâche pas une fois qu'on a mis ce doigt. Et donc, on a cette crainte, parce qu'on n'est pas libéré encore de, de ce passif, on a cette crainte d'être entraîné vers quelque chose qui, pas, euh, qui ne serait pas juste. Mais quand Dieu parle, c'est un père. Il parle comme un père, il est bon. Et il parle à notre cœur, notre cœur. Je vais définir tout à l'heure un petit peu ce que c'est que le cœur, parce que ce n'est pas du tout le cœur euh, affectif, comme très souvent euh, on le pense. Là, on a un problème avec notre, euh, euh, on a un problème avec notre français. Hein, euh, surtout nous, les Français. Euh, le cœur, on pense toujours euh, aux amoureux, donc au cœur affectif, aux émotions. Alors que dans la Bible, non. Le cœur, et je prends souvent cette expression-là, le cœur, c'est comme le cœur de la pomme, vous savez, c'est le centre. Et le cœur, c'est le centre de notre être. Alors, où se situe le cœur Le cœur, c'est en quelque sorte l'interface face, on va dire, entre l'âme et l'esprit. Euh, c'est une grande partie de l'esprit et c'est aussi une partie de l'âme. Parce que ce que je vais percevoir dans mon esprit, quand Dieu me parle, Dieu est esprit, il va parler à mon esprit, euh, je vais le traduire par le biais de mon âme et de mon... Vous savez que les, grandes, les grands attributs de l'âme, c'est euh, l'intelligence, la volonté et les émotions. C'est ça qui, qui sont les grandes, grandes qualités de l'âme. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ils ont ces trois grandes qualités. L'intelligence, la volonté et les émotions. Et euh, mon esprit va communiquer avec mon âme par le biais du cœur. Et le cœur, c'est la chose essentielle de mon âme. C'est mon vrai « je », c'est mon vrai « moi ». Et si mon vrai « je », est au Seigneur, Satan ne peut pas passer, l'ennemi ne peut pas passer, c'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit « garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie ». Notre cœur ce n'est pas notre cœur affectif, c'est notre, notre vrai moi, notre vraie personnalité qui n'a pas à être euh, perturbé, pollué, sali par quoi que ce soit. On a vraiment besoin de, le, de, de garder notre cœur, notre être intérieur très profond, euh, pur de toute chose, pour qu'on puisse entendre cette voix de Dieu. Alors, euh, avant de peut-être de continuer, je vais, euh, je vais voir si vous avez des, des questions, ou des partages. Vous écrivez. Euh, sur le central, oui, c'est bien. Si vous avez une question particulière, vous pouvez écrire aussi en, en privé. Comme ça, après, je repère les personnes qui ont posé des questions. C'est plus facile pour moi. Euh, concernant cette différence âme esprit cœur, est-ce que... C'est vrai que c'est très abstrait, mais en fait, c'est... C'est en même temps très concret. Est-ce qu est que vous avez quelques questions Ou quelques... Sinon, je continue. Si vous n'avez pas de questions, je continue et on fera toutes les questions à la fin. Peut-être que ce sera plus simple, mais je vois que vous écrivez, donc vous avez quelque chose à dire. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Notre cœur, c'est ce qui permet, en fait, c'est ce que le Seigneur va pouvoir toucher par le biais de notre esprit. Dans la Nouvelle Alliance, euh, dont parle Jérémie d'ailleurs, Dieu dit qu'il donnerait un nouvel esprit, qui nous donnerait un nouveau cœur. Vous voyez que ce n'est pas, pas vraiment superposable. Si c'était la même chose, euh, l'Écriture n'aurait pas répété cela comme ça. Donc, on a, il nous donne un nouvel esprit qui est capable de communiquer avec l'Esprit de Dieu. Et par ce biais-là, il nous donne en même temps une partie de notre cœur qui est... Qui est, qui est toute renouvelée, notre, notre, notre moi est renouvelé, nous restons bien nous-mêmes, mais c'est renouvelé vivant, et c'est ce cœur qui va pouvoir communiquer avec l'âme. Et j'en reviens à, à un autre point de notre entretien de ce soir, c'est qu'il est dit que nous avons besoin de renouveler notre intelligence. L'intelligence, elle fait partie de l'âme, et Dieu nous a laissé ce travail à faire de renouveler notre intelligence, parce que nous ne sommes pas des robots. Il nous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, c'est-à-dire il nous donne la possibilité de communiquer avec lui, d'entendre ce que lui nous dit, mais il nous laisse la responsabilité de renouveler notre intelligence. Et notre intelligence ne pourra être renouvelée que si nous avons euh, appris à amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça, c'est notre travail. J'irais dire que c'est le travail, le b a, -B -A du chrétien. C'est la première chose qu'un chrétien doit apprendre. Apprendre à amener tout ce, qui lui passe par, tout ce qui passe par sa tête, tout ce qui lui passe par la tête, toutes les pensées qui lui arrivent, les amener au Seigneur. Seigneur, est-ce que ça vient de toi et On apprend à analyser, en quelque sorte, euh, à nettoyer notre, notre lieu de pensée, notre lieu de réflexion, et à vérifier tout ce qui nous passe par la tête, entre guillemets, pour voir si ça vient de Dieu, du Saint-Esprit, si ça vient de moi, ou si ça vient de l'ennemi. Vous savez que l'ennemi, il nous envoie des flèches. Enflammé. Il est parlé des flèches enflammées du méchant. Je crois que c'est l'apôtre la, Pierre qui dit cela, si je ne me trompe pas. Donc l'ennemi nous envoie des fausses pensées que nous acceptons comme vraies. elle est tout content, parce que nous, nous croyons que c'est quelque chose de bon. Donc nous les acceptons. Et quand nous les acceptons, nous donnons accès au diable. Et il est dit de lui résister, et il s'enfuira de nous. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de toucher notre pensée, il a la possibilité aussi de toucher notre mémoire, puisque dans la parabole du semeur, eh bien, euh, il ravit la parole, la parole est semée, et puis il l'enlève, les gens oublient. Donc il a cette capacité-là et nous devons apprendre en quelque sorte à avoir une bonne hygiène euh, de notre intellect, une bonne hygiène de nos, nos, nos émotions, une bonne hygiène de notre intelligence, une bonne hygiène de notre âme. C'est pour ça qu'il est dit de travailler au salut de notre âme avec crainte et tremblement. C'est vraiment ça notre responsabilité. Je regarde ce qui est hum, écrit. Oui, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, évidemment. Évidemment. Et donc, si mon trésor est en Dieu, euh, mon cœur sera aussi en lui. Et donc, je serai gardée de beaucoup de choses. Alors, tu me demandes... Euh, euh, ce n'est pas mêlé à l'inconscient, souvent psy. Alors, tu sais, le mot psy, euh, psychique, euh, psyché, euh, psychiatrie, psychiatre, euh, psychothérapeute, psychologue, tout ce que tu veux, tout ce qui est psy, c'est en fait le soin de l'âme. Ce n'est jamais le soin de l'esprit. C'est pour ça que des psychologues peuvent nous aider, bien sûr, à voir certaines choses qui, euh, surtout quand on a eu des vies qui ont été euh, brisées, difficiles, il y, y a un travail de l'âme qu euh, qui, qui peut être fait, qui peut être, euh, on, peut, on peut être accompagné par, euh, par des psychologues, mais ils n'iront jamais au fond, parce que le, le plus profond de nous, c'est notre cœur, c'est notre esprit, et il n'y a que Dieu qui est le divin médecin qui soit capable euh, de guérir, de, de, de guérir fondamentalement, foncièrement, au plus profond de nous, il n'y a que Dieu qui puisse faire ce travail de l'esprit. Les, tout ce qui est psy travaille sur la psyché, et psyché en grec veut dire âme, mais euh, les pasteurs, par exemple, quand ils sont de vrais pasteurs euh, appelés par Dieu, les ministères pastoraux font ce travail au niveau non seulement de l'âme, mais de l'esprit. Et c'est pour ça que les gens peuvent être, ce qu'on appelle la cure d'âme, les gens peuvent être aidés, et de façon euh, comment dire, définitive, ce n'est pas, pas quelque chose de superficiel. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, euh, l'inconscient... Où oui, il se situe là-dedans euh... Bon, euh, l'inconscience, c'est tout ce qu'on j'irais dire qui n'est pas conscient, qui sort de la conscience involontairement ou volontairement. Mais c'est bien l'ouverture à Dieu, euh, l'ouverture, la confiance que quelqu'un va pouvoir investir dans le Seigneur, qui va lui permettre euh, de guérir cet inconscient. Les choses qui ne sont pas montées à, à la conscience. Parce que c'est des mécanismes réflexes en fait, que Dieu nous a donnés. Lorsque nous vivons des choses trop dramatiques, nous les enfouissons. Et ça devient inconscient. Mais Dieu nous a donné les moyens pour que cet inconscient... Euh, soit guérie, j'irais dire souvent un autre insu. Par exemple, Dieu fait un travail de guérison dans les larmes. Et il ne faut jamais craindre de pleurer. Il ne faut pas que les pleurs deviennent excessifs. Mais quand on pleure, je dis souvent aux femmes surtout, mets ta tête sur l'épaule du Seigneur et pleure. Et dis-lui, écris-lui ce que tu as vécu. Crie-lui ta douleur. Crie-lui tes souffrances. Parce que le Seigneur, il attend de nous que nous lui disions. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas. Mais bien sûr qu'il le sait. Mais dans le, le fait même de mettre en mots, j'irais dire même de mettre en cri, ce que l'on a vécu, souvent d'impardonnable, euh, il y a un soulagement qui se passe parce qu'on l'a verbalisé. L'idéal c'est de, de mettre en mots, de pouvoir crier au Seigneur en mots et de lui dire. Non pas parce qu'il ne le sait pas, il le sait. Il était là quand on a subi des abus, quand on a subi des violences, il était là. Il a vu, il a sympathisé avec nous. Donc on peut aller au Seigneur et lui dire cela, et, c et on va investir dans le Seigneur une confiance qui va nous permettre de guérir. Parce que comme on fait confiance au Seigneur, parce qu'on s'ouvre à Lui, Lui peut nous guérir. Mais Il ne nous guérira jamais de force. Je le dis souvent, le Seigneur c'est un gentleman. N'oubliez pas que dans l'église de l'Odyssée, il est dit que le Seigneur Jésus est à la porte... Et il frappe, ouvre-moi, il ne va pas forcer, il est Dieu, il aurait pu, il pourrait pousser, il pourrait entrer de force, il pourrait traverser la porte, non, il est derrière, ouvre-moi. Et avec chacun de nous, il fait la même chose, il attend que nous lui ouvrions notre porte pour qu'il puisse intervenir chez nous, dans notre maison. Il ne peut pas autrement, il ne le fera jamais sans notre autorisation, sans notre euh, ouverture express. Il faut, la, la poignée de la porte, elle est de notre côté, lui il ne peut pas entrer chez nous si nous ne lui disons pas Seigneur viens, je ne peux pas pardonner ceci, je ne, je ne peux pas guérir de cela, je ne peux pas vivre euh, comme cela, euh, viens toi, toi viens. Et, c'est pour ça que c'est basé sur la confiance, parce que quand on est un grand brûlé, par exemple, un grand brûlé, vous ne pouvez pas le toucher. Il est intouchable tellement il souffre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans notre monde qui sont des intouchables. Vous ne pouvez pas les approcher sans qu'ils commencent déjà à hurler, à, vous, à hurler sur vous et à être agressifs, mais parce qu'ils ont trop mal. Et donc Dieu attend cette confiance qu'on lui dise la confiance qu'on a en lui. Lui ne peut pas nous faire mal, lui ne peut pas nous trahir, il ne peut pas nous tromper, il est le Dieu fidèle, il ne peut pas, c'est impossible, il ne peut pas être un traître, c'est impossible, Dieu est un Dieu bon, un Dieu qui aime, qui a aimé jusqu'à donner Jésus Christ pour que nous soyons réconciliés avec lui. Donc, c'est véritablement quelque chose de... qui nous appartient, notre âme. Nous avons à faire ce travail de l'âme. C'est à nous. Dieu ne le fera pas à notre place. Nous avons à le faire. Nous avons à travailler avec no... au salut de nos âmes avec crainte et tremblement. Non pas qu'on ait besoin de faire quelque chose pour mériter le salut. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout dans ce sens. Et dans, dans le sens que je viens de vous partager, c'est euh, nous occuper de, du nettoyage de notre âme douloureuse, souffrante. Euh, et même pas, c'est même pas nous qui allons faire le nettoyage, c'est nous qui allons ouvrir notre porte au Seigneur pour que Lui puisse faire ce, ce travail de nettoyage, de guérison, de libération, de... de de soins dont notre âme a besoin. L'intelligence, nous avons à la renouveler. Ça, c'est renouveler votre intelligence. Ça, c'est un ordre qui, a été, qui nous a été donné. Nous avons besoin de changer notre façon de penser. Nous, nous devons avoir arrivé à cette pensée de Christ. S'il vit en nous, nous avons sa pensée, mais nous n'osons pas croire cette chose-là. Ça nous paraît trop grand. Et c'est trop grand. Donc le travail de l'âme euh, nous revient. Euh, nos âmes ont besoin d'être guéries, renouvelées, apaisées. Nos émotions ont besoin d'être calmées. Euh, notre intelligence renouvelée. Nous avons besoin d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et à ce moment-là, nous rentrons dans cette dimension de la liberté euh, des enfants de Dieu, dans laquelle euh, le Seigneur veut nous voir, nous mouvoir. Et on, on, on comprend bien que si ce travail de l'âme euh, ne se fait pas, et j'irais dire que c'est le travail de toute une vie, non, on ne peut pas dire « ça y est, je suis arrivé », Non, on découvre à mesure qu'on avance en âge euh, des choses qui n'ont pas été guéries. Et le, mais le Seigneur veut, veut le faire, et à nous de nous ouvrir à Lui dans une relation de confiance, d'amour. Oui, euh, oui, tu dis effectivement quelque chose d'autre encore qui est. Euh, on hérite d'un passé. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, euh, tu as. Je ne sais pas si tu as les cheveux noirs ou les cheveux blonds, mais admettons, tu as les cheveux noirs qu'avait euh, ta grand-mère. Tu as les yeux bleus euh, qu'avait ton, qu ton père. Et puis tu as la corpulence de ta mère. Ça, c'est un héritage physique. Nous avons un héritage physique, mais nous avons aussi un héritage de caractère. Euh, euh, vive et pétulante comme était euh, ta grande-tante euh, euh, euh, au contraire, un, un, un, un caractère un peu taciturne euh, comme la grand-mère du côté paternel euh, euh, était un peu mélancolique, tu vois. Il y a un héritage en fait du caractère de la personnalité, mais on a aussi un héritage spirituel. Bien sûr, on a un héritage spirituel et tout ce que nos pères ont fait de, de mal, dont ils ne se sont pas repentis, pèsent sur nous. Alors portons-nous les fautes d'hier Non, non, non, non, non, non. Euh, Dieu est un Dieu juste et il a bien dit qu'il ne ferait pas euh, porter sur les fils les fautes des pères. C'est dit dans Ézéchiel. Dieu, ne, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est juste. Donc, si le père pèche, ce n'est pas le Fils qui va porter le péché du Père. C'est le Père qui portera son péché. Mais les conséquences du péché du Père, ah ben le Fils va les porter. Euh, on va prendre un, un exemple très simple que, que je prends souvent. Euh, un homme très riche, il a un gros héritage, il a une, grosse, une, gros, une grande richesse. Euh, il a un seul fils de son mariage mais c'est un homme qui mène une vie vagabonde et il a beaucoup d'autres enfants. Quand le père va mourir, le fils ne va pas hériter complètement du père. Le fils héritera d'une partie seulement de l'héritage et les autres enfants se partageront aussi l'héritage. Donc le fils a quelque part diminuer l'héritage qui lui était, qui, qui lui revenait à cause de la faute du père. Si le père n'avait pas multiplié les enfants, il ne, ne serait pas légalement obligé de laisser un héritage aux enfants. Alors là, je parle par rapport à la loi française, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas déshériter un enfant, même s'il n'est pas un enfant légitime. L'enfant légitime comme l'enfant illégitime hérite des, des parents. Donc nous héritons des conséquences des péchés de nos pères, mais nous ne payons jamais pour la faute de nos pères. Si nos pères. Et un exemple tout, tout, tout évident, quand nous venons au Seigneur, quand nous venons au Seigneur, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous nous repentons en fait de quoi ben Du péché de notre premier père. Simplement c'est parce que nous sommes descendants d'Adam que nous avons besoin de faire un retour au Seigneur. Sinon, s'il n'y avait pas eu la transgression de l'alliance au niveau d'Adam, on n'aurait pas hérité des conséquences. Mais on a bien hérité des conséquences, c'est-à-dire que, que Adam a été séparé de Dieu à la chute. Donc tous les descendants, euh, shalom Dominique, tous les descendants d'Adam se situent là. Et c'est pour ça que nous avons besoin de faire une démarche de foi vis-à-vis -vis de Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Sinon, on ne serait pas obligé de faire cette démarche. Donc on voit bien que les conséquences du péché de notre ancêtre viennent jusqu'à nous. Un autre exemple biblique, eh ben, euh, regardez l'histoire d'Ismaël et l'histoire d'Isaac. Les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac sont encore en train de se confronter. Vous voyez bien qu'il y a la conséquence du péché du père Abraham quand euh, il, a, il, il a pris Agar. Euh, tout, tout ce que nos pères ont fait ont une conséquence sur nous. Et alors je vais, je vais aller peut-être un peu plus loin, puisqu'on parlait euh, de l'esprit et du royaume de l'esprit, le royaume de la lumière, puis le royaume des ténèbres. Il y a ces deux royaumes. Si nos ancêtres ont, ont fait des pactes dans le royaume des ténèbres, type euh, satanisme, franc-maçonnerie ou, ou autre. Euh, ou autre pacte, autre alliance de sang, eh bien la descendance est, est impliquée là-dedans. Dans la franc-maçonnerie, dans les hauts niveaux de franc-maçonnerie, il donne celui qui fait ce qui est dans ce niveau-là donne en fait livre à Satan toute la descendance. Il faut le savoir. Donc nous avons besoin de nous défaire de ce passé. Comment est-ce qu'on se défait de ce passé Mais c'est simple. Jésus-Christ, Yeshua, ma chère, a payé le prix. Il a payé le prix pour que nous, ne puissions, pour que nous puissions sortir de cette situation. Ce n'est pas une situation euh, sans, sans possibilité. Le prix a été payé. Mais comment est-ce que l'on obtient, en quelque sorte, le bénéfice de ce prix mais c'est par la repentance. Alors vous allez dire, et beaucoup le disent comme ça, mais c'est pas moi qui ai péché, c'est mon, mon ancêtre. Donc moi bon, j'ai rien à faire, j'ai rien à dire. Euh, de toute façon, je suis libre, euh, Jésus a, a, a été fait malédiction pour moi. Bon, j'ai plus rien à faire. Mais c'était aller très très vite dans le raisonnement. Parce que sans le sang, il n'y a pas de rémission de péché. Si nous n'appliquons pas le sang de Jésus sur un péché, ce péché n'est pas pardonné. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et comment appliquer le sang du Christ sur le péché Mais c'est simplement en le confessant, en le faisant sien. Parce que quand, par exemple, mon grand-père, mettons, je vais prendre mon grand-père, il a fait un pacte, une fausse alliance. J'étais en quelque sorte dans les reins de mon grand-père quand il a fait ça. J'étais partie prenante de lui. Donc c'est normal que je fasse la démarche de dire, de reconnaître Seigneur. Nous avons péché. Alors, je vous renvoie, pour ne pas insister trop là-dessus, je vous renvoie simplement, regardez les livres de Daniel, chapitre 9, et je crois que c'est Némi 9 aussi, où on voit ces hommes de prière s'humilier pour le péché de, des pères. Nos pères ont péché, pardon Seigneur. Et lorsque nous nous humilions devant le Seigneur, lorsque nous reconnaissons le péché de nos pères, quel qu'il soit, alors à ce moment-là, nous recevons le pardon. Et nous pouvons euh, recevoir ce pardon de Dieu pour le péché de nos pères. Pas de nos péchés, le péché de nos pères, je parle de cela. Oui, tu comprends pour le péché de tes pères que tu comprends que pour tes propres péchés, tu es allé confesser et t'en repentir, et que le Seigneur pardonne, mais regarde bien que toi, tu n'étais pas encore né, mais tu étais en quelque sorte, et la Bible appelle ça dans les reins d'eux, tu existais en fait dans ton grand-père. Donc si ton grand-père péchait, tu étais là, tu étais partie prenante. Et donc ça pose vraiment le problème pour les protestants et les, et les évangéliques surtout. Ça pose un problème parce que quand nous nous humilions pour le péché de notre père, de notre grand-père, de notre arrière-arrière-grand-père, Dieu est un Dieu qui pardonne, donc il pardonne le péché. Et vous savez bien que le pardon libère. Donc nos ancêtres, là où ils se trouvent, éprouvent une libération. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Les catholiques comprennent très bien ce que je veux dire. Euh, les protestants et les évangéliques, ça passe beaucoup moins. Mais pourtant, c'est simplement du bon sens. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il a dit que... Quand il pardonne, il pardonne, et il pardonne. Et il n'impute plus le péché à la personne qui l'a commise. Et si c'est notre aïeul, notre isaïeul, ou même plus loin, eh bien... C'est ça qui est beau. Dieu nous a appelés à la liberté. Non seulement à la liberté, mais à libérer les captifs. Nous sommes appelés, c'est notre mission ça, de libérer les captifs de délivrer les prisonniers, d'annoncer les choses que Jésus-Christ a annoncées. Il a dit qu'on ferait les mêmes choses que lui a faites et qu'on en ferait même de plus grandes. Alors, nous avons besoin de nous y mettre. Bon, j'ai beaucoup parlé. Euh, Est-ce qu'il y a des questions, là Parce que hum, je vois que le temps tourne. La vidéo aussi tourne. <rire> Alors... Euh... marcher, entrer et se mouvoir dans l'invisible c'est à dire dans le royaume des cieux c'est ça notre sujet on a un petit peu un petit peu comment dire pris des, des chemins de traverse mais c'est toujours dans la même dimension de vivre dans cet invisible et, et surtout rentrer dans cette liberté de plus en plus grande que le Seigneur veut nous donner à mesure que nous avançons en lui vous savez on peut voir le royaume des cieux on peut y entrer, c'est-à-dire qu'on a passé par-dessus le seuil et puis on a à en hériter. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. N'oubliez pas ce que Dieu a dit à Abraham. Il a dit « Tout ce que la plante de ton pied foulera sera à toi. » bien, Dans la dimension du spirituel, tout ce que la plante de mon pied va fouler, mon pied spirituel bien sûr, tout ce que la plante de mon pied va fouler sera à moi. Et il faut oser aller. Prendre tout ce qui est dans les Saintes Écritures, pour justement pouvoir euh, aller de long en large. Dieu a dit à Abraham, promène-toi, long en large, partout où tu vas, tu vas, allez, va, va. Ce, pays, ce pays de la promesse, il est à toi. Le royaume des cieux, c'est notre pays de la promesse, c'est notre Canaan, et c'est pour ici et maintenant c'est pas pour quand on sera mort c'est ici et maintenant nous préparons quelque chose pour le ciel alors y a-t-il des questions je regarde mon écran euh, oui où j'ai pas fait baisser voilà non je vois pas plus de questions je vais effacer l'écran comme ça je verrai quand vous remettez quelque chose sinon j'ai un petit peu de mal à lire. Donc pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit depuis le début. Euh, oui, tu auras la vidéo. Je pense que je la mettrai demain. Elle sera disponible demain. Euh, pour reprendre depuis le début. Nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres de chair. Dans le cadre de la Nouvelle Alliance, Dieu nous a donné un nouvel esprit et un nouveau cœur. Jérémie 31, je crois. Le nouveau cœur n'est pas le cœur affectif. Jamais dans la Bible, c'est le cœur affectif. C'est le centre de l'être. Et ce cœur se situe à la jonction, on va dire, j'emploie des mots naturels pour expliquer des choses spirituelles, c'est un peu difficile, mais vous allez comprendre l'image. Le cœur est à la jonction entre l'esprit et l'âme. Les grands attributs de l'âme, c'est volonté, euh, affectivité et intelligence. Et l'âme va, par l'intermédiaire du du cœur, va pouvoir servir en quelque sorte l'Esprit, qui lui va recevoir euh, les, les ordres de Dieu, va avoir la communication de Dieu, je dis souvent que notre esprit c'est le trône du Saint-Esprit, notre corps c'est le temple, mais notre esprit c'est le trône du Saint-Esprit, et Dieu nous parle à ce niveau-là, si nous sommes des brebis, nous entendons la voix de Dieu, nous ne pouvons pas vivre sans entendre les paroles de Dieu, et les paroles de Dieu, ce ne sont pas les Saintes Écritures, ce sont des choses différentes. Dieu nous parle, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si moi je veux pouvoir suivre le Seigneur, j'ai besoin d'entendre la voix. Et la foi vient de la parole que nous entendons, la parole de Christ, la parole de Dieu. La parole de Dieu étant le nom de Jésus-Christ. Voilà. Euh, nous avons un travail de l'âme donc on avait dit cela nous avons un travail de l'âme à faire travailler à votre salut avec crainte et tremblement ce n'est pas pour avoir un mérite pour gagner le ciel non, pas du tout c'est un travail de l'âme dans le renouvellement de l'intelligence amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ nous laisser euh, aimer nous ouvrir au Seigneur parce que vous vous souvenez qu'il est à la porte et il frappe, ce n'est pas lui qui a la poignée d'entrée, donc nous avons besoin de nous ouvrir au Seigneur, de lui ouvrir notre porte, de lui dire ce qu'il sait, parce qu'il sait tout de nos vies, du, depuis l'impardonnable jusqu'à ce qui est pardonnable, il sait tout de nos vies, dans la, de, de la joie, il, il sait tout, mais comme, comme un ami, il aime qu'on lui dise ce qu'il sait, et répéter, et nous avons besoin de nous ouvrir, au Seigneur de, de mettre notre tête sur son épaule et de lui dire tout ce qui est dans notre cœur, qui est au plus profond de notre cœur, qui, qui empoisonne notre vie. Et parce que nous l'avons verbalisé, lui va pouvoir après euh, toucher notre âme sans que notre âme ait mal. Et souvenez-vous bien encore aussi ce que j'ai dit, c'est que très souvent, pour ne pas dire euh, 99%, des fois où lorsqu'on pleure devant Dieu non pas à pleurer sur nos péchés mais pleurer parce que parce que ça nous submerge euh, dans les pleurs Dieu guérit qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme Jésus a pleuré un homme peut pleurer mais notre éducation a fait que on a trop souvent dit un homme ça ne doit pas pleurer, allez sois un homme on dit aux petits garçons quand ils pleurent, allez, mais sois un homme, on ne pleure pas, un homme ne pleure pas et on bloque alors que c'est un moyen que Dieu nous a donné pour justement nous, nous guérir quand nous pleurons sur l'épaule du Seigneur nous sommes guéris voilà je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on avait partagé il y a des petites interruptions de son je n'en doute pas je le vois moi sur mon curseur mais euh, je pense que par contre la vidéo sera en bon état et que vous allez pouvoir la voir voilà, est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on partage très rapidement Vous auriez encore quelque chose à partager Je vois que Hélène tu écris, Martine aussi. Donc j'attends avant de clôturer que vous ayez marqué. Tu dis que personne n'osait dire cela. Je ne sais pas si on est un si on est un vrai berger avec un cœur de pasteur ou plutôt un vrai pasteur avec un cœur de berger. Oh là, je suis à lapsus. Euh, je crois que on le dit. Alors, est-ce que c'est possible que nous pourrions être 24 heures sur 24, 7 jours sous 7, avec notre esprit soumis à l'Esprit Saint du Seigneur. Mais bien sûr, ça c'est l'objectif de Dieu. Et euh, si tu as bien entendu, le, euh, je crois que c'est ce soir, je ne crois pas me tromper, euh, sur le disciple accompli, euh, si tu as bien entendu, justement, le, le frère le disait très bien, que Dieu nous veut irréprochable. S'il nous dit « Soyez saints comme je suis saint », c'est qu'on peut l'être. Dieu ne nous donne pas des ordres euh, qui ne soient pas euh, réalisables. Dieu est un Dieu bon. S'il nous donnait des ordres que nous ne puissions pas accomplir, mais il serait sadique. Or, ce n'est pas possible. Donc, Dieu veut que nous soyons saints comme lui est saint, et c'est lui qui va le faire. Nous, on ne peut pas le faire par notre propre... On ne peut pas le faire par notre propre force. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce travail de l'âme. Parce que la tra le travail de l'âme que nous faisons, c'est... Oui, tu peux ne pas le croire, effectivement. Te... C'est tellement grand, c'est tellement grand, qu'effectivement, on n'a plus, plus qu'une envie, c'est d'aller se mettre par terre sur le tapis, prosterner devant Dieu et l'adorer. C'est trop grand. Mais c'est une réalité. Et simplement, c'est notre foi qui limite. Et puis souvent, notre désobéissance. Parce que renouveler notre intelligence, c'est un ordre. Travailler à votre salut, c'est un ordre. Le travail de l'âme, c'est ma responsabilité. C'est un ordre. Donc notre désobéissance aux ordres de Dieu fait que nous manquons beaucoup de choses. Mais si nous réalisons que dans notre vase, Christ en vous l'espérance de la gloire, ça c'est des mots qu'on est en train de dire que vous commencez un petit peu à méditer, ce que ça veut dire. Christ en moi. L'espérance de la gloire. C'est pour ça que Paul pouvait dire, nous avons la pensée de Christ. Parce que nous devons y arriver. Ce n'est pas parce qu'il était Paul qu'il avait la pensée de Christ. C'est parce que Christ vivait en lui, en lui qu'il pouvait avoir la pensée de Christ. Et lui le vivait. Il est un homme comme nous. Il dit d'ailleurs, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est très simple. Et c'est une question d'obéissance. Obéissance de la foi. Eh bien nous allons terminer cette soirée. Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu grand, bon, saint, parfait. Et tu veux que nous soyons comme toi. Mais tu ne nous demandes pas de faire des efforts pour l'être. Mais de te laisser vivre au travers de nous. Seigneur, merci. Sois béni et adoré. Que ta bénédiction aussi soit sur tous ceux qui visionnent cette vidéo. Afin qu'ils entrent dans les grandes choses que tu as préparées pour chacun de tes enfants. Ouvre mes yeux aux merveilles de ta loi. Amen. Amen.